Prière à Notre-Dame du Mont Carmel Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen Ô Notre-Dame du Mont Carmel, Glorieuse Reine des Anges, Canal de la plus tendre miséricorde de Dieu envers les hommes, Refuge et avocate des pécheurs, Je me prosterne devant vous avec confiance vous suppliant de m'obtenir, formulez ici votre demande. En retour, je vous promets solennellement d'avoir recours à vous dans toutes mes épreuves, mes souffrances, mes tentations, et je ferai tout en mon pouvoir pour engager les autres à vous aimer, à vous vénérer et à vous invoquer dans tous leurs besoins je vous remercie pour les grâces sans nombre que j'ai reçues de votre miséricorde et de votre puissante intercession. Continuez d'être ma défense dans le danger, mon guide pendant la vie et ma consolation à l'heure de la mort. Amen. Notre Dame du Mont Carmel, avocate des pécheurs les plus abandonnés, priez pour l'âme du pécheur le plus abandonné de l'univers Ou pour l'âme d'eux, citez ici une personne Alors les anges du ciel se réjouiront Et l'enfer sera privé de sa proie Je viens à vous avec confiance Ô Notre-Dame du Mont Carmel, ainsi soit-il Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous notre Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Notre Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Promesse de la Vierge Marie pour tous ceux qui porteront le scapulaire. Celui qui mourra revêtu de cet habit sera sauvé. Il ne s'ouvrira jamais des feux éternels. C'est un signe de salut une sauvegarde dans les dangers, un gage de paix et d'éternelle alliance. Si au jour de leur passage en l'autre vie, ils, les enfants du Carmel, sont amenés au purgatoire, j'y descendrai le samedi qui suivra leur décès, et je délivrerai ceux que j'y trouverai et les ramènerai à la montagne sainte et à la vie éternelle. Promesse de la Sainte Vierge faite à Saint-Simon-Stock le 16 juillet 1251 Litanie de Notre-Dame du Mont Carmel Seigneur, ayez pitié de nous Seigneur, ayez pitié de nous Jésus-Christ, ayez pitié de nous Jésus-Christ, ayez pitié de nous Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Père du Ciel, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte, qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, Priez pour nous Notre Dame du Mont Carmel, Reine du ciel, Priez pour nous, pécheurs Notre Dame du Mont Carmel, Victorieuse de Satan, Priez pour nous, pécheurs Notre Dame du Mont Carmel, Fille très obéissante, Priez pour nous, pécheurs Notre Dame du Mont Carmel, Vierge très pure, priez pour nous, pécheurs. Notre Dame du Mont Carmel, épouse très dévouée, priez pour nous, pécheurs. Notre Dame du Mont Carmel, mère très tendre, priez pour nous, pécheurs. Notre Dame du Mont Carmel, modèle parfait de vertu, priez pour nous, pécheurs. Notre Dame du Mont Carmel, Ancre sûre d'espérance, Priez pour nous, pécheurs. Notre Dame du Mont Carmel, Refuge dans l'affliction, Priez pour nous, pécheurs. Notre Dame du Mont Carmel, Dispensatrice des dons de Dieu, Priez pour nous, pécheurs. Notre Dame du Mont Carmel, Bastion contre nos ennemis, priez pour nous, pécheurs Notre Dame du Mont Carmel, notre aide dans le danger, priez pour nous, pécheurs Notre Dame du Mont Carmel, chemin menant à Jésus, priez pour nous, pécheurs Notre Dame du Mont Carmel, notre lumière dans les ténèbres, priez pour nous, pécheurs notre-Dame du Mont Carmel, notre consolation à l'heure de la mort, priez pour nous pécheurs. Notre-Dame du Mont Carmel, avocate des pécheurs les plus abandonnés, priez pour nous pécheurs. Pour ceux qui sont endurcis dans le vice, nous venons à vous avec confiance. Ô Notre-Dame du Mont Carmel. Pour ceux qui offensent votre divin Fils, nous venons à vous avec confiance, ô Notre-Dame du Mont Carmel. Pour ceux qui négligent de prier, nous venons à vous avec confiance, ô Notre-Dame du Mont Carmel. Pour ceux qui sont à l'agonie, nous venons à vous avec confiance, ô Notre-Dame du Mont Carmel. Pour ceux qui diffèrent leur conversion, nous venons à vous avec confiance, ô Notre-Dame du Mont Carmel. Pour ceux qui souffrent en purgatoire, nous venons à vous avec confiance, ô Notre-Dame du Mont Carmel. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, nous venons à vous avec confiance, ô Notre-Dame du Mont Carmel. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Notre Dame du Mont Carmel, espérance des désespérés, intercédez pour nous auprès de votre divin Fils.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 Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.